Bonjour Adèle. peux tu nous chanter et jouer la mesure qu'on apprend aujourd'hui La, la, ré. Merci Adèle. Voici la mesure d'aujourd'hui. La première note commence avec la main gauche, la, avec le deuxième doigt cette fois-ci, c'est la blanche. La, A, comme ceci. Mais quand vous regardez la partition, aujourd'hui, on répète deux fois même note. La, A, La, A. Encore une fois. La, A, La, A. Ensuite, la main droite, elle va jouer sur Ré avec le deuxième doigt. Est-ce que vous vous souvenez le cours précédent, on a appris Ré, Ré, Ré, Ré, ré La. Mais cette fois-ci, c'est d'abord la main gauche, La. Mais ensuite, elle retourne sur même place, sur le Ré. La seule différence par rapport à la dernière fois, c'était Ré quatre fois. Ré, Ré, Ré, Ré. ré. Mais aujourd'hui, la, la, La, Ré. C'est « il suffit de jouer juste deux fois ». Mais comme il n'y a que deux notes, on attend « la, a, la, a ». Au lieu de « la, la », on fait « la, a, la, a ». Et ensuite « ré ». Alors jusqu'à là, on va enchaîner « la, a, la, a, ré ». Maintenant, on répète cinq fois. « la, a, la, a, ré ». Première fois, la A, la A, Ré. Deuxième fois, la A, la A, Ré. Troisième fois, la A, la A, Ré. Quatrième fois, la A, la A, Ré. Bien, maintenant, avant de terminer ce cours, on va jouer du début. De cette chanson. Do do do ré mi, mi ré et, do mi ré ré do deux 3, quatre reprises. Do do do ré mi, mi ré et, do mi ré ré do deux trois quatre ré ré Ré, ré, la main gauche. La, la, ensuite la main droite. Ré. Voilà, le cours est terminé. Je vous souhaite bon courage les enfants. À demain